Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maddy. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai remarqué que vous avez été nombreux à rejoindre ma chaîne dans les dernières semaines. Donc, merci beaucoup. Ça me fait très, très plaisir. Donc, sachez encore une fois que je suis d'abord astrologue, que j'ai appris la voyance ben, il y a déjà plus de 20 ans, avec une professionnelle qui m'avait dit que j'avais un petit don. Voilà. Donc, je ne suis pas médium. Je refuse de cette appellation. Disons que j'ai de l'intuition, bon, comme beaucoup d'entre vous, hein, et que j'ai développé cette intuition avec la pratique de l'astrologie et puis diverses autres pratiques telles que la méditation. Mais je ne fais pas d'occulte. Bon, à part ça, eh bien sachez que les revenus publicitaires de cette chaîne servent à aider les animaux parce qu'il y a de plus en plus de maltraitance animale. C'est triste, mais c'est la vérité. Et donc je reverse tout ça, euh, tous les revenus à la plateforme animalière qui se trouve en dessous de la chaîne. Et vous pourrez aller faire un tour si vous voulez aussi participer. Voilà, bon, c'est dit. Alors aujourd'hui, il ben, y a plusieurs choses qui me trottaient dans la tête. Il hein. euh, y avait la motion de censure. J'avais envie de vous faire un tirage là-dessus, mais je me suis renseignée. Et finalement, même si celle-ci était votée, ben, ça servirait pas à grand-chose. C'est-à-dire que si celle-ci passait, eh bien... Ça provoquerait la démission des, des ministres, mais la démission du Premier ministre pourrait être refusée par le Président. Donc ce seraient les autres ministres qui démissionneraient, mais le Président lui-même, il resterait. Par contre, le Président pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. Donc on ne voit pas trop à quoi ça servirait finalement. Bon. Donc je ne suis pas sûre que, que, que ce soit une bonne question à poser, parce que ça... Et qui vaudrait finalement à juste changer de ministre et avoir une euh, des nouveaux députés. Bon. Donc ça ne résoudrait pas vraiment le problème. Mais enfin, on va quand même regarder. Sinon, il euh, y a la question de la désinstrualisation désinstru Pardon, <rire> c'est difficile à dire. <rire> de la France. Et ça, c'est une question importante, ouais. Euh, ici, on a plein de, de boutiques qui ferment. Hein. Donc, je suppose que de, de votre côté, à vous aussi. Donc, euh, bon, là, je parle des petits commerces, mais les grandes industries, on va regarder ce, ce que ça peut entraîner, hein, si elles vont partir, si elles vont s'exporter, si elles vont délocaliser. Donc, ça, on va regarder. C'est ce qu'on appelle la désindustrialisation, décidément. Et puis, euh, bon, on va regarder un peu ce qui peut sortir. Bon, alors, on y va avec la motion de censure. OK. Donc, il y en aura-t-il une qui va être votée On ne va pas donner de date, hein, d'accord On va simplement regarder. Il y aura-t-il une motion de censure qui euh, donc, provoquerait la démission de ministre Voilà. Donc, ce Premier ministre, ça m'étonnerait. Ah, j'ai la force qui a, qu a failli se retourner, hein, vous avez vu Donc, ça veut dire que c'est dans l'air, hein, mais ce n'est pas encore euh, tout à fait là. Mais C'est vrai qu'il y a déjà des essais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, Il y aura-t-il une motion de censure qui va passer et donc, qui provoquerait le, la démission de, de ministre. Ah, bah. <rire> tiens, tiens. Alors, il y a le diable et il y a une reine de coupe. Donc, ça, c'est une femme. C'est une femme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme qui est bloquée Ouais. Et là, c'est quoi Il y a des questions financières. Bon, pour l'instant, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Reine de coupe, c'est normalement, encore une fois, une femme. Mais qui n'est pas forcément très positive si je mets ces deux cartes en perspective. Ok. Ah, ça peut être euh, la, la, la... La... Elisabeth, quoi que je la vois pas vraiment en reine de coupe, mais enfin bon. Ouais, ça peut être elle. Bon, ok. Je ne vois pas sinon. Alors, y aura-t-il motion de censure bah, Elle n'est pas appréciée, elle je peux vous dire. Hein. Enfin, de toute façon, quand on voit sa tête, hein. enfin bref. Après, on va dire que j'ai encore mauvais esprit, mais bon. Alors, il y a des questions d'argent, ouais. Ah, ben ça, c'est euh, l'autre, là. Caligula qui sort en empereur, donc c'est oui, hein, puisque Caligula, c'était un empereur. Il y a le monde, ouais, et il y a les questions d'argent. C'est marrant, on a beaucoup les questions financières dans cette histoire. Euh, par contre, ça ne me parle pas d'émotion de censure. Non. Pas vraiment. C'est plutôt, en fait, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est plutôt, en fait, que lui, là, qui sort en influence, hein, ça, c'est à droite, c'est les influences, il a eu la victoire par rapport à des choses financières. Et moi, j'y vois euh, le, les questions de budget qui ont été votées, euh, de sécurité sociale, etc. Pour ça, il a réussi à faire passer ses projets avec le 49.3, comme vous le savez. Donc, il a la victoire. Bon. Il y a beaucoup de choses financières, euh, ouais qui veut faire passer et qui ne sont pas au, pour le peuple. J'allais dire qu'ils sont au détriment du peuple. Bon, ok. Mais donc la motion de censure, pour l'instant, je ne la sors pas. Alors, il y a une proposition. Ouais, non. Non, c'est... Comment dire Ça peut être proposé, effectivement, ou invité, une invitation, ça. Ça peut être proposé, mais vous voyez que si on y voit ici l'Assemblée Nationale, il y a une impasse, il y a aussi un manque de courage ici. Le fou, ça veut dire aussi que il peut y avoir un élément de surprise, c'est vrai, mais pour l'instant, la réponse serait plutôt un non, avec une certaine incertitude, ouais, c'est vrai aussi. Donc on va aller re regarder un peu ce qu'il y a sur ce fou. Je sens l'Assemblée qui est très divisée. Vous allez me dire, ce n'est pas nouveau, hein <rire> c'est vrai. Ouais, retour du passé. Ouais, alors question de redistribution, ouais, ça, c'est le retour du passé. Bon, moi, je pense que au niveau de la motion de censure, ça va revenir sur le tapis régulièrement, mais à chaque fois avec un échec. Et là, alors il y a quand même des questions de redistribution, alors, on va voir ce que c'est. Si c'est euh, les députés qui n'ont pas envie de perdre leur place, ou si, au contraire, il y a une redistribution des sièges, euh, ce n'est pas évident. Mais je n'ai pas de, de choses qui me montrent qu'il y ait vraiment quelque chose qui se casse la figure. Non. Ouais, ben bah voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des questions, euh, comment dire, de finances. C'est-à-dire que la place, c'est bonne. Moi, je dis, la place, c'est bonne. Et est-ce que les députés prendront le risque d'être dissous eux-mêmes, puisque euh, vous savez qui Caligula a dit que s'il si y avait une motion de censure qui était votée, il dissoudrait l'Assemblée. Et dissoudre l'Assemblée, ça veut dire que les députés ben, perdront euh, leur place, et donc leurs petits émoulements. Et ouais, et moi, c'est ça que je vois. Mais je pense que ça reviendra sur le tapis, cette histoire de, de motion de censure. Oui, ça reviendra sur le tapis, de façon un peu impulsive. Vous voyez ce que je veux dire Mais le diable est là, il veille, malheureusement pour nous, et il risque d'empêcher ça. Alors là, il y a les questions de éventuellement de coalition. Ouais, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Vous voyez, au niveau de l'Assemblée, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pourtant, il y aura vraiment des propositions qui iront en ce sens hein, pour faire justement changer les choses. C'est vrai. Mais vous voyez, ça ça, ça ne ça n'aboutira pas. Donc, c'est comme si, à chaque fois, il y avait une espèce de sursaut. Voilà. Hop, ça se met en route. Et puis, bah ben, il y a une partie qui bloque. Une partie de l'assemblée qui bloque. Qui a pas envie de, de faire bouger les choses. Donc, non. Non. Pour l'instant, je ne vois pas que, ce, que ça aille jusqu'au bout. Ça reviendra sur le tapis. ouais je pense. Mais ça n'ira pas jusqu'au bout. En tout cas, je ne le vois pas. Ça sort pas. Bon. Donc, non. Ok. Donc, ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est la désindustrialisation de la France. Voilà, je l'ai bien dit. Donc là, on va peut-être regarder avec le Béline. Hein, puisque euh, vous ne vous apprendrez à rien en, dis au niveau, en disant que le niveau de l'énergie, ça augmente. Hein, euh, que ce soit le gaz ou l'électricité. Donc, évidemment, euh, les industries en ont besoin. Et euh, étant donné que le prix de ces deux énergies explose... Eh bien leur coût de production explose et comme ils ne peuvent pas répercuter ça sur le prix de vente eh bien ils vont chercher d'autres solutions on va regarder justement qu'elles peuvent être ces solutions alors la désindustrialisation en france va-t-elle vraiment avoir lieu et si oui quelles conséquences voilà Ok, alors désindustrialisation en France, fatalité et hasard. Bon bah effectivement, il va y avoir des fermetures. Hein. Vous avez la ici. La faux. Vous voyez, tout de suite, on a la, la réponse. Le procès, bah, ça va se bagarrer pas mal. Hein, parce que si euh, ils ferment, bah, il y aura évidemment des licenciements. Donc euh, il va y avoir des, des manifestations, des grèves, hein, que sais-je, les, les salariés qui vont certainement protester. Alors, bonheur Ouais, qui vont protester justement pour leur bien-être. Moi, je vois ça comme ça. Mais vous voyez aussi que c'est des choses que les industries ne contrôlent pas. Elles sont soumises au destin. Donc, bof. Hein. Mais on va quand même regarder. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme information Alors, on va dire sur les, le risque de désindustrialisation, parce qu'il y a quand même des grosses entreprises en France. Il y a des milliers d'emplois, de, évidemment, en jeu. Alors, il y a une femme, stérilité... Je sais pas pourquoi c'est une femme. Ça se trouve, c'est la France. Hein. C'est possible. Hein. Stérilité, départ, ouais. Et trahison, ouais. Je pense que c'est la France parce que j'ai pas de femme particulière en tête au niveau des industries. Donc, je pense que si on va prendre le, le ici le symbole de la France, si vous êtes d'accord, mais voyez, France qui est stérile, qui trahit et il y a un départ. Donc, moi, c'est un petit peu, effectivement, mon ressenti. C'est que les industries vont aller ailleurs, Hein, parce que les patrons euh, euh, qui, euh, qui ont créé les sociétés n'ont hein, pas forcément envie de, de tout détruire. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur outil de production et ils vont délocaliser. C'est pour ça que vous avez des parts. Donc ils iront dans des, des pays où là, il y a eu des solutions intelligentes mises en place. Pour ne pas que le prix d'électricité explose, tout simplement. C'est ce que je vois. Hein. Bon, c'est donc la France va s'appauvrir. Ça, je vous l'avais déjà dit, hein, malheureusement. J'en ai marre d'avoir apporté d'apporter toujours des mauvaises nouvelles, mais euh, c'est un peu euh, c'est un peu ça que je vois. Bon, voilà, voilà. Donc ça, c'est les chefs d'entreprise. Vous voyez, ils ont passion. Donc là, ils ont ils vont continuer un peu leur euh, comment dire leur... Euh, le, le, ah, comment je vais comment je vous dire ça euh, leur, euh, leur œuvre quoi. Par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Et, vous voyez, bonheur et hasard, bah, ils iront faire euh, leur business ailleurs. En gros, c'est vraiment ça que je vois. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre En plus, c'est bien le coq français. Donc, c'est bien les industries françaises. Hein. Ouais. Bon, bah voilà. Ils iront aussi dans des pays où ils seront mieux traités et où ils pourront vraiment, encore une fois, avoir une augmentation de leur chiffre d'affaires et croître. C'est tout. On va, on va reposer la question par rapport à la France. Voilà. Bon, écoutez, hein, c'est sorti. Donc, la France, c'est... Voilà. Désolée, c'est pas des bonnes nouvelles, mais que vous dire Je ne peux pas vous mentir. Hein. Je ne vous mentirai pas. Donc euh, il y aura effectivement délocalisation. Bon, on a d'autres pays en Europe euh, qui ont bien négocié euh, le coût de l'énergie. Hein. Il me semble qu'en Espagne, euh, ils ont été suffisamment intelligents. Euh, en Italie aussi, je crois. Pas faute de bêtises non plus. Enfin bref, il y a d'autres pays qui sont pas très loin, on va dire, qui sont quand même encore dans le, au sein de l'Europe, hein, et où euh, bon bah encore une fois, euh, le, le gouvernement euh, hein, <rire> Voilà. A fait ce qu'il fallait pas que son industrie disparaisse. Bon, ben, mauvaise nouvelle. Donc, la désindustrialisation de la France, bah ben, oui, oui, il y aura une désindustrialisation, c'est-à-dire qu'en fait, ils font simplement dé délocaliser ailleurs, ce qui fait qu'en fait, ben, les salariés français vont perdre leur job. Et il y a d'autres salariés dans d'autres pays, européens certainement, qui, eux, auront un nouveau travail. C'est tout. On ne peut pas changer les choses. Bon, alors, de quoi je vais vous parler alors un autre sujet qui peut être intéressant, c'est par rapport à la pic-pic on va dire, que ça comme ça, où j'avais vu qu'il y avait aussi les femmes qui allaient vraiment vraiment avoir gain de cause par rapport à leurs problèmes. Et je ne sais pas si vous avez vu, ça je retrouve l'article, euh, pipi a effectivement admis, a admis officiellement que leur truc pouvait provoquer des perturbations au niveau des cycles menstruels de la femme. Bon, bah écoutez, ça a été reconnu. Donc, je sais que les femmes sont très actives à ce niveau-là euh, pour défendre, justement, euh, leur... Comment dire euh, leurs droit. Hein, leur, euh, le fait qu'elles ont été vraiment... Euh, euh, comment dirais-je Elles ont été victimes, voilà. Elles ont été victimes des effets de la pic-pic par rapport à tous les problèmes de, de, de cycle, de, fer, de fertilité, etc. Et je, je suis à peu près sûre qu'il va y avoir des prises en charge à ce niveau-là. Bon. Donc ça... Ouais, c'est ressorti dans, dans mes tirages et je crois que ça va se faire. Mais au niveau de la vérité par rapport au Pfi lui-même, euh, j'ai un doute. Parce que euh, tant que les médias ne seront pas libérés, euh, mais on va regarder. Alors, on va regarder. Est-ce que la vérité va remonter à un niveau, on va dire, euh, plus officiel On va regarder. Alors, je vais prendre mon Dixit. Alors, saura-t-on la vérité En gros, c'est ça. Hein. saura t on la vérité sur le PFI Et Pas que, hein, mais surtout sur lui. Puisque pour l'instant, c'est que les médias alternatifs qui en parlent. Hein. Je pense que vous le savez. Euh, même si il euh, y a eu la cadre de PFI qui est venue, euh, au, je crois que c'est la Commission européenne, hein, qui a dit en long, en large, en travers, en clair, effectivement, que euh, le truc, là, la, la, la piqûre, n'empêchait pas la contamination, voilà. Mais bon, est-ce que ça provoque un bouleversement en France Non. Est-ce que ça provoque un bouleversement en Allemagne Non. Voilà. Donc, la formation, elle a été étouffée. Mais on va regarder si la formation pourrait être libérée à ce sujet-là. Alors, sera-t-on la vérité à ce sujet Hein Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Les gens sont encore persuadés qu'il faut faire le truc. Hein. OK. Alors, là, on a une désorganisation. Et là, on a une exploration astrale. Bon. bon pour l'instant, ça ne me dit rien. Ça ne répond pas à la question. Bon, si ça répond pas à la question, c'est que la question ne vaut peut-être pas la peine d'être posée. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette carte-là. Alors là, il y a les questions de communication et les questions d'exploration. Alors, si ça peut quand même répondre. Attendez, on va re retourner à la carte. Vous voyez ce que c'est. Alors ici, il y a quelque chose qui est désorganisé. Hein, si vous avez le chef d'orchestre, vous avez des puzzles ici, mais vous voyez qu'ils sont pas bien mis en place. Donc pour moi, c'est une désorganisation ou un quack quelque part. Donc c'est comme si on n'arrivait pas à accorder euh, ces violons, c'est le cas de le dire, hein, par rapport à cette information. Il y a toujours la peur là. Ici. Les gens qui connaissent la vérité sont, ce, sont ceux, pardon, qui ont été explorés. Pour ça, vous avez le casque. Qui ont été explorés au niveau justement des médias alternatifs, qui eux disent la vérité à la question de la, ici de la spiritualité. C'est-à-dire, c'est plutôt en relation avec la sincérité. Moi, je vois ça comme ça. Donc, les, les médias qui ont à cœur de donner justement une information correcte et une information vraie. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que euh, les gens continuent à avoir peur. Parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus au niveau de l'information. C'est encore très chaotique. Et que pour l'instant, la seule information qui ressorte, encore une fois, c'est celle des petits médias qui disent la vérité. Bon, donc c'est un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Mais on va regarder quand même si avec le temps, ça peut remonter. Parce que, bon, hein, il y a les effets secondes, n'est-ce pas Alors, aura-t-on la vérité au niveau des médias officiels Par rapport à la pic-pic voilà, on va regarder ce qui sort, on va mettre que 4. Alors, ici, on a hum, une espèce de petit lutin, enfin ou de fée, de nature. Bon, OK. Là, on a quelque chose de nouveau. Voilà, là, par contre, voilà vous avez vraiment la désinformation de l'information. Voilà, beaucoup cette carte-là. Vous avez un éléphant, vous avez euh, alors, des aveugles ou des gens qui ont des lunettes sur le nez. Donc, vous euh, voyez, chacun prend une partie de l'éléphant. Par exemple, là, celui qui touche la, la, la part, le corps massif de l'éléphant dit que c'est un mur et que c'est pas un éléphant. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une, une déformation de la réalité. Bon. Et là, c'est une mauvaise surprise. Alors, on va regarder là. Là, c'est juste, en fait, une porte. OK. Une porte qui peut montrer un changement ou un passage. Et là, on va regarder ici ce que c'est. Là, je vois pas trop. C'est la nature, normalement, ça. Ok. Mais là, par contre, c'est beaucoup plus clair. Hein. C'est beaucoup plus clair. Ouais. Et là, c'est plutôt une trahison, on voit une vraie surprise. Hein. Alors, ici, on se moque de... Et là, c'est des histoires de doses. Ouais, bon, on peut y voir les boîtes de conserve, mais moi, je pense à des doses. Alors, les doses de soupe, hein, d'accord Vous avez compris donc, trahison, mauvaise surprise par rapport aux doses de soupe. OK. Bien. On va laisser ça comme ça. Et là, ah bah, je pense qu'en fait, c'est un petit peu, justement, euh, les choses naturelles. Enfin, euh, les choses de, de sincères. Euh, tout ce qui est... Vous voyez, les petites lumières. Ouais. Moi, j'y verrais bien, justement, les petites lumières euh, des médias alternatifs. On peut y voir ça comme ça. Parce qu'il faut aussi que je remette la carte dans le contexte. Hein. Mais c'est les gens, en fait, on va, on va dire les gens sincères ici, vous voyez, qui sont plutôt pour les choses naturelles et qui apportent des petites lumières. Mais on se moque d'eux. On les déstabilise. Bon, voir ce qui s'est passé avec Martine Vonner, par exemple. Bon, le professeur Pépé, il a eu plus de chance. Mais la pauvre Martine Vonner, elle est quand même dans le collimateur. Alors, je pense à elle, hein, mais il n'y a pas que elle, évidemment. C'est l'exemple le, qui vient de venir en tête, c'est-à-dire que les gens qui vont vraiment vouloir faire la lumière, et c'est ça, en fait, et qui sont sincères, eh bien, encore une fois, vont être déstabilisés, on va se moquer d'eux. Donc, il y a bien vraiment, euh, par rapport, vous voyez, la trahison de la dose. Donc, les, les mauvaises surprises dans ce qui concerne la dose, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de libération de la parole. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui a le pouvoir. Et, vous voyez, il y a là, il y a une destruction. Donc, euh, pour moi, la, la vérité n'arrivera pas à se faire entendre. Non. Parce que la porte, ici... Alors, on peut y voir les gens riches, les gens qui ont le pouvoir. Et ce sont eux, finalement, qui donnent accès ou non à l'information. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Vous savez bien que tous les, les médias officiels euh, sont aux mains de gens euh, qui ont de l'argent, qui ont le pouvoir et qui font partie d'une certaine clique. On n'en dira pas plus. Voilà, donc non, comment voulez-vous que l'information remonte Elle peut remonter que de bouche à oreille, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas prêts à entendre. Hein. Et puis il y a des gens qui, euh, qui de toute façon, n'iront pas, pas à écouter ceux qui disent la vérité. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive aussi. Bon, enfin bref. Ouais. ouais, voilà, vous voyez, ça c'est les gens courageux, hein. c'est vraiment ça. Il y a des gens courageux qui vont se battre, hein, qui ont vraiment l'ambition... Vous okay, voyez, avec les, les diamants, là, les espèces de pierres, pierres précieuses, qui ont vraiment l'ambition d'aller dire la vérité. Vous voyez ici l'attitude altière du personnage, qui, qui veulent vraiment euh, dire les choses telles qu'elles sont. Mais on va essayer de les déstabiliser. Ici. Alors, il pleut. <rire> il pleut. Bon, d'accord. Mauvais temps. Et il y a une fait, pour moi, c'est la carte de l'attente. OK. La carte de la tente, ouais. donc c'est bien bloqué hein, pour l'instant. Je vous dis, l'information, elle remonte, mais tout doucement. Et encore une fois, euh, c'est que certaines personnes qui sont prêtes à entendre la vérité. Voilà, vous avez les médias là, voyez, les messages. Il y a aussi un contrôle hein, avec la loupe. Hein. Contrôle de l'information et des informations. Alors là, on a les questions de Noël, je pense que ça va faire là, ou de, de cadeaux. De cadeaux. On va regarder ce que c'est là. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit espoir que les choses bougent Peut-être vers la fin d'année. Ah oui, il faut que je dise qu'au niveau de l'astrologie, c'est vrai qu'on a des très beaux aspects. Enfin, pour justement qu'il y ait un aspect de de vouloir faire entendre raison. Ou de vouloir faire preuve de sagesse ou de se battre pour les droits, et d'avoir les droits qui sont reconnus. C'est vrai. Il y a une mise au point qui va être nécessaire et qui va être demandée. Alors, dans quel, à quel niveau Ça peut être, justement, par rapport à ces questions de pic-pic. Euh, vous voyez, en fait, on voit bien qu'il y a des gens qui veulent vraiment savoir. Hein. C'est une espèce de combat de titan, là, entre les gens qui, quand même, qui s'aperçoivent quelque chose qui ne fonctionne pas, qui veulent savoir la vérité de ce qui s'est passé, et en même temps, il y a les médias qui bloquent. C'est vraiment difficile. Pour l'instant, je dirais que c'est les médias qui gagnent. Mais on a quand même un aspect astrologique dans le ciel qui est bon. Donc, on va regarder ce que ça peut donner. Alors là, il y a une mise hors de danger. Ici, euh, non, toujours des questions de dose. Hein. C'est vraiment pas facile de, de répondre à cette question. Du coup, je suppose que j'ai mon paquet. On va prendre celui-là. Parce que là, il y a aussi des questions de connaissances. Ouais, tout ça, ça remonte vraiment peu à peu à la surface. Hein. C'est le cas de le dire. Ça remonte à la surface. Vers Noël, vers la fin d'année, il y a, à mon sens, quelque chose ici qui est positif. Alors, ah, on va regarder ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y, y a quand même quelque chose qui arrive là. Ah, il y a, il y a les enfants. Ah, il y a les enfants. Flutin, hein. il y a les enfants. Alors, attendez. Est-ce que c'est mauvais Et Là, il y a des gens qui sont empêchés. Alors, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais Il y a encore les enfants qui sortent. Alors, il y a les tout petits, petits, petits. Et il y a les un peu plus grands. Et là, ça fait penser à des, à des choses comme des études... Ou des choses qui sont positives, ici. Et là, on va regarder. Attendez une petite seconde. Bon, au niveau des enfants, je dirais que vers la fin d'année, il va y avoir des choses qui vont bouger, mais positivement. Pour les protéger. Ouais. Ça, c'est bien. Hein, vous savez que les enfants sont dans le collimateur, hein, au niveau de la pique pic, -pic hein, Les tout petits, hein. Tout petit, petit, d'ailleurs. Il hein. est un peu plus grand aussi. Donc, euh, je dirais moins de 12 ans. Entre 6 mois et 12 ans, là, les enfants sont vraiment dans le collimateur. Pourtant, il va y avoir une protection à ce niveau-là. Ouais, plutôt vers la fin d'année. Et là, alors là, on a des gens qui sont empêchés. Il va y avoir des questions de justice, éventuellement, par rapport à ça. Ah, il peut y avoir, vraiment, vraiment y avoir cet aspect astrologique qui provoque des procès. Hein. C'est vrai Ouais, alors attendez, parce que là, il y a le médical avec l'IA. Ouais, alors ça, j'aime pas cette carte-là. Regardez ce que c'est que ça destruction, décemment, des menthe religieuse. Oh là là, je ne vous dis pas comme ça va bouger en fin d'année. J'ai plusieurs cartes, en fait, dans, dans plusieurs euh, domaines. Il est en train de me dire quelque chose, là. Il y a toujours les questions de communication. On va avoir la sursang qui va s'en s'emmêler. Alors, la sursang, on vous fait dans l'autre sens. Hein. Ça, ça va s'emmêler et ça va empêcher vraiment, vraiment que la vérité soit complètement connue. Alors, j'ai quand même un bon aspect pour les enfants. Donc, on va garder ça en tête, OK un autre niveau, il y a une destruction ici de la liberté. Ici, vous le voyez très très bien. Ici, j'ai l'IA. Ça, c'est la surveillance, c'est tout ce qui est numérique. Hein. Attention, parce que euh, là, on fait pencher, on fait pencher, pardon, la balance d'un certain côté. justement, ça pourrait empêcher euh, les questions de justice. Ah là là, c'est pas évident. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on est contrôlé Ouais. Ouais, ouais. Donc, le bon aspect astrologique que je vois va permettre, dans une certaine mesure, j'insiste, à la vérité de remonter. Et ça, c'est vraiment ce que je vois. Oui. On va avoir de, des informations de plus en plus qui vont remonter. C'est vrai. Mais d'un autre côté, vous voyez, on, a, on, on fait pencher la balance. Vous voyez, le socle est détruit. Donc, on fait pencher la balance d'un certain côté, mais qui n'est pas du bon côté. Parce qu'il y a les questions de sursens. Donc, très difficile. Et les questions de surveillance. Vous avez la, la caméra ici. Notamment au niveau du médical. Et vous avez ici les questions de trahison. C'est euh, toujours les mêmes qui sont derrière. Hein, derrière aux manettes du pouvoir. Ils ne veulent pas, évidemment, qu'on sache euh, ce qu'il y a dans le, la soupe, on va dire. Ouais. C'est vraiment, vraiment difficile. C'est une guerre de l'information. Alors, par rapport à nous... Alors, bah, il y a, heureusement, il y a toujours des gens qui vont quand même arriver à briser le mur du silence, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, il y a toujours un... Vous voyez, le mur qui empêche la vérité, va, il va y avoir quand même une, une brèche. et C'est vraiment ça. C'est des, des, des petits morceaux, en fait. C'est vraiment, vraiment ça. C'est toujours partiel. Le mur entier, il n'est pas démoli. Mais vous voyez, il y a quand même des réseaux pour moi, c'est les réseaux hein, qui vont arriver à montrer, ici, la lumière. Donc, c'est vraiment les réseaux alternatifs. Mais malheureusement, c'est une minorité. C'est vraiment une minorité. On n'est pas des milliards. Alors, après, on a autre chose ici. Ouais, vous voyez, on a les malhonnêtes, ici. Alors là, on a les oiseaux euh, qui ont faim. Alors, les questions de nourriture, je ne sais pas pourquoi c'est... Ou alors, les oiseaux qui crient. On peut y voir peut-être la communication. Ah oui, je sais ce que c'est. D'accord. Non, c'est... Alors, oui, c'est vrai qu'on peut voir aussi euh, ça avec les questions de nourriture, mais pas dans le contexte. Non, non. Je suis en train de réfléchir et je suis en train de comprendre ce que c'est. Vous avez ici un oiseau qui ouvre le bec, donc qui crie. Vous avez ici six oiseaux noirs qui crient. Il y a un blanc. Donc, on peut y voir, finalement, les différents discours. Et si on considère, que par exemple, le blanc, là, qui est en minorité qui dit quelque chose, et vous avez les autres qui disent autre chose. On peut voir ça comme ça. Donc, c'est vraiment un discours de propas, plus loin gant, plus loin d'eux. Hein donc, on étouffe la vérité. Il y en a un qui crie, qui dit la vérité, et les autres qui vont crier des mensonges. Vous voyez Et c'est un peu ça que je vois. C'est vraiment être difficile. Donc, ça va vraiment être passé, encore une fois, par les réseaux euh, alternatifs, euh, qui vont s'ancrer. Donc, euh, c'est bien qui vont s'accrocher. Vous hein, voyez Ici et aussi qui vont essayer d'être un petit peu discrets. Puisque vous voyez qu en fait hop ça va sous terre. Donc ça va s'ancrer mais en même temps là on va se cacher un petit peu au niveau des racines. Donc on est secret. Parce que ici il y a vraiment vraiment de, de la malfaisance. Bon ok. Donc c'est pas gagné. C'est pas gagné. Non du tout du tout. Donc ça c'est les questions naturelles. Ouais, alors décrocher la lune, donc ça peut être une illusion. Ouais, on est trop télécommandé. Ça, on pourrait y voir, les gens, par exemple, euh, qui sont plutôt dans les questions de spiritualité ou de nature, vous voyez, des choses naturelles, les gens qui veulent vivre à leur manière, qui veulent vivre de façon paisible, qui veulent retrouver une certaine harmonie. C'est Vous voyez, mais ils rêvent. Ils rêvent parce que là c'est décrocher la lune donc c'est pas quelque chose qui est possible parce que pourquoi parce que les gens sont télécommandés. Je suis désolée je, je vois pas de, de vérité qui explose ça marche pas comme ça non il y aura pas de, de vérité révélée ce sera toujours des, des petites actions sporadiques avec le, euh, actuellement là euh, des petites choses qui vont remonter à la surface mais euh, non là les gens sont télécommandés on leur fait faire ce qu'on veut vous avez cette carte là qui est très parlante donc non bon voilà donc je vais arrêter là pour mes petits tirages je vous en ferai d'autres évidemment euh, sachez que encore une fois il faut se préparer je vais vous envoyer des liens pour euh, qu'on m'a envoyé d'ailleurs euh, pour savoir comment on peut se préparer par rapport à ce que je vois qui va arriver pas tout de suite mais enfin on n'a pas beaucoup de temps non plus On n'a pas on n'a pas 10 ans devant nous non et donc, c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut vraiment aller vers l'autonomie le plus possible. Et je vous assure que c'est possible, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, même si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez quand même vous protéger et vous préserver. Et ça, je vais vous envoyer les liens qu'on m'a envoyés, parce que il va falloir trouver des solutions. Voilà. Ok, ben bah écoutez, je vais vous dire à bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo et au revoir.